Si vous regardez de plus près le haut du Launchpad Mini MK3, vous observez le mot « Custom » avec les pads « Drums »,« Keys » et « User » en dessous. Ceux-ci correspondent à différents modes. Vous pouvez les personnaliser à votre guise en utilisant Novation Components, une application entièrement gratuite. Par défaut, dans Live, je peux utiliser le mode « Drums » pour jouer des échantillons du Drum Rack, qui sont représentés dans Live. On a quatre pads de large. Je peux aussi utiliser le mode « Keys » pour jouer du synthé ou quelque chose comme ça de manière chromatique, les touches blanches ainsi que les touches noires. Je tombe maintenant un coup d'œil à la page User. Je peux utiliser Innovation Components pour glisser-déposer des widgets sur mon Launchpad et créer un Launchpad sur mesure avec tout ce dont j'ai besoin. Là par exemple, ça me convient en voyant-le en mode personnalisé 3 et bam, ça me l'ajoute ici. Tant que je paramètre les signaux MIDI, je peux utiliser les pads pour la fonction que je veux.